Quatrième stratégie pour se différencier de la concurrence, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller regarder la première, deuxième et troisième vidéo pour se différencier de la concurrence en cette année 2023. Je vous l'ai dit et j'arrête pas de vous le dire, je n'arrête pas de vous le dire, les choses ont changé. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui veulent se lancer sur Internet plus ou moins bien, avec plus ou moins de connaissances et certains auront plus ou moins de réussite. Ce que je désire moi aujourd'hui, c'est que vous, vous écoutiez chacune de ces vidéos, que vous puissiez les mettre en place pour développer votre entreprise et de cette façon atteindre chacun de vos objectifs. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la toute nouvelle masterclass que je viens de faire, elle a juste quelques jours dans laquelle je vous explique qu'est-ce qui a changé sur les dernières années avec le Covid, la mise en place du télétravail et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place afin de vous démarquer de la concurrence. Puisque très sincèrement, toutes les personnes qui ne regardent pas mes vidéos, ça m'est égal qu'elles se démarquent de la concurrence. Moi, je veux juste que ce soit vous. Donc, dans les précédentes stratégies, celle pas des précédentes stratégies pour se démarquer de la concurrence. Nous avons vu donc la première stratégie, c'était tout simplement de créer une communauté, créer un égrégore de personnes positives qui vont vous aider à développer votre activité, aussi bien en tant que client qu'en tant qu'évangéliste. Ce sont des personnes qui vont parler de vous et je vous explique comment faire dans la toute première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vous explique comment aller regarder ce que fait la concurrence afin de faire mieux. Je vous explique comment faire également. Et dans la troisième vidéo, on parle de branding, comment créer un branding ultra fort afin de se démarquer concrètement et radicalement de la concurrence. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la quatrième stratégie qui est tout simplement celle de l'expérience client. Lorsqu'une personne vous découvre, eh bien, il faut savoir que l'expérience client ne commence pas au moment où elle achète votre offre. L'expérience client commence bien avant. Il faut savoir qu'il y a deux parties dans l'expérience client, ce qu'on appelle le SAAV et le SAV. Le SAAV, c'est le service avant-vente. C'est tout ce que vous allez mettre en place pour faire vivre une expérience la plus qualitative possible à vos clients, afin avec à vos prospects, afin justement qu'ils deviennent clients. Ensuite, vous avez le SAV qui est le service après-vente. Et donc là, on va mettre plusieurs choses en place afin que votre client, lui maintenant client, vive une expérience bien supérieure à celle qu'il a déjà vécu avant, qui a déjà vécu avant et qui l'a conduit justement à être votre client aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on retrouve justement dans le SAAV Eh bien, on va retrouver beaucoup de choses. Déjà, on va retrouver tout le décor de votre branding, ce que vous avez travaillé dans la précédente vidéo. On va également retrouver donc la signature de mail. Si vous avez juste des mails, euh, donc déjà, numéro 1, vous avez l'aimant à client que vous allez créer. Si vous ne savez pas ce qu'est un aimant à client, je vous ai parlé tout à l'heure de la masterclass, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vais vous expliquer rapidement. Un émoi client, c'est un cadeau que vous allez mettre en place afin que vos prospects vous donnent leur adresse email en échange de ce cadeau et ça vous permettra à vous d'entrer en contact avec eux. Donc, déjà numéro 1, il y a la page de capture sur laquelle les personnes vont venir pour découvrir votre cadeau. Ensuite, dans le SAAV, il va y avoir... Le cadeau, par lui-même, mais aussi la façon dont il est délivré. Est-ce que c'est un cadeau physique ou est-ce que c'est un cadeau en ligne Dans ce cas-là, il va y avoir une succession de mails, la présentation des mails, est-ce qu'il y a des visuels, est-ce qu'il y a une signature qui est personnalisée Est-ce que vous allez envoyer plusieurs mails de suivi pour savoir s'ils ont bien eu accès au mail, pour leur expliquer éventuellement comment utiliser ce cadeau Tout ça, c'est l'expérience avant-vente. Et je regarde si j'ai rien oublié. Et également, il va falloir que vous expliquiez dans l'expérience avant vente tout ce que vous faites. Par exemple, quand vous faites une nouvelle vidéo, et bien tout simplement, vous allez envoyer à votre audience un mail qualitatif avec signature et dans, mon, et dans votre branding, dans lequel vous allez leur dire j'ai sorti une nouvelle vidéo dans laquelle je parle de ça, ou bien j'ai sorti un nouvel article, ou j'ai sorti un nouveau post, ou ce week-end j'étais là. Ça. Toutes ces petites attentions envers votre audience vont, leur, vont lui montrer que vous pensez à elle et qu'elle vit une expérience proche de vous. Ensuite, après avec les personnes qui ont acheté, c'est exactement la même chose. Il y a tout un système d'après-vente. Donc, on a euh, déjà les mails hein, que les personnes vont recevoir au moment où ils vont acheter. À la succession de mails avec l'explication du processus, où est-ce qu'ils vont aller, etc. Il y a également les lives. Quand vous allez faire un live, euh, bah, par exemple, moi dans mon branding, j'essaie d'être toujours habillée, apprêtée. Euh, J'ai déjà fait, je pense, une fois un coaching où j'étais pas maquillée, mais j'étais malade au plus possible. Et c'était soit le maquillage, soit le live concrètement. Mais je suis toujours dans mon personal branding lorsque je fais des lives, des coachings de groupe avec mes clients. Il y a également les cadeaux. Si vous n'avez pas déjà vu dans la vidéo d'avant, j'explique et je, montre, je vous ai montré tous les cadeaux. Que j'offrirai à mes clients pour leur faire vivre justement la meilleure expérience client après vente. Euh, il y a également donc l'accueil. Il y a différentes façons de faire l'accueil de ses clients. La plus simple, c'est bien sûr d'envoyer un email en souhaitant la bienvenue, avec le prénom de la personne, etc. Euh, après, vous pouvez faire des choses beaucoup plus avancées. Je laisse à votre imagination le soin de pouvoir faire ça de façon qualitative. Et ensuite, euh, il y a également les événements. Lorsque vous faites rentrer un client dans votre audience, dans votre, dans votre univers, quand vous le faites rentrer en tant que client, eh bien, vous avez la possibilité d'organiser des événements. Des événements en présentiel, des événements en distanciel. Oui, un événement en présentiel coûte de l'argent. J'ai organisé un événement en présentiel au mois de septembre. Effectivement, entre la location de la salle, du matériel, etc., c'était un petit billet à 2000 euros pour un petit groupe, qu'on soit d'accord. Mais aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez organiser des événements pour quasiment 0 euros et organiser un petit rendez-vous virtuel pour coacher vos apprenants et leur montrer, en fait, euh, qui sont importants et ça, ça va permettre de leur faire vivre une expérience un petit peu atypique. Ensuite, vous pouvez tout simplement euh, être à l'écoute. envoyer des sondages aussi bien à vos prospects qu'à vos clients pour leur demander s'ils sont satisfaits et qu'est-ce qu'ils voudraient de plus. Voici quelques-unes des façons de faire vivre une expérience client les plus agréables possibles à votre client. La troisième chose que l'on va voir maintenant, c'est comment augmenter l'expérience client. Et là, je vais vous dire que ça dépend vraiment, vraiment de vous. Déjà, posez-vous la question, qu'est-ce que vous, vous aimeriez vivre du plus incroyable possible au plus simple possible Déjà il y a les mails, il y a les envois de cadeaux, je sais qu'à une époque, dans un programme Votre Marque c'est vous, que j'ai arrêté aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous le savez je ne fais que Business One, euh, eh bien j'envoyais un colis. J'envoyais un colis dans lequel il y avait euh, une bougie, une tasse, dans laquelle il y avait un livre, etc. etc. et j'envoyais le colis directement à la personne. J'ai arrêté de faire ça parce que le colis était volumineux et qu'en fonction de l'endroit où je l'envoyais, et eh bien le coût était volumineux aussi. Et euh, il a même traversé, euh, il est allé jusqu'à la Réunion. À la Réunion, Réunion c'est le plus loin qu'on ait eu. Mais il se trouve que ce fameux colis qui est allé à la Réunion, eh bien il est revenu. Parce que la personne n'était pas allée le chercher euh, à la poste et donc il a fallu le renvoyer. Donc faire des colis c'est contraignant, mais vous n'êtes pas obligé de faire des gros colis, peut-être qu'un simple, simple courrier personnalisé ou une lettre d'attention pourrait être quelque chose de très qualitatif qui permettra à votre audience de vivre quelque chose d'un peu unique. Je sais, alors là on est sur des, euh, des high tickets, mais il y a une coach canadienne qui travaille avec les états unis elle est, est anglo-saxonne, euh, et bien tout simplement elle a des coachings très très très très, très chers. Et en cadeau, j'ai vu qu'elle a offert à une de ses clientes un petit sac Dior. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'offrir un sac à 1500 euros ou à 1700 euros. Je serai peut-être votre cliente si vous faites ça. Mais c'est une façon de souhaiter la bienvenue. C'est un cadeau dont elle, dont elle ne parle pas, mais qui a fait son petit effet. Après, faut-il être prêt à payer le prix dont elle fait ses accompagnements mais voilà, c'est une des façons d'augmenter l'expérience client. Ça va être vraiment à vous de réfléchir à des choses originales, euh, des choses aussi que vous n'allez pas voir chez tout le monde. Je sais que souvent, euh, qu'est-ce qu'on envoie bah, C'est le cahier. Le, ce qu'il y a de plus fréquent, c'est euh, d'envoyer un petit cahier d'exercice ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Covid, il n'y a plus beaucoup de gens qui font des envois euh, tactiles, euh, des envois colis, etc. Donc ça pourrait être une façon. Pour vous justement de vous démarquer de la concurrence après tout on aime toujours recevoir des cadeaux ça fait plaisir euh, je sais que je suis dans un coaching euh, pour l'immobilier pour investir dans l'immobilier et on avait reçu un porte clé en forme de clé sur lequel il y avait mon prénom easy marqué dessus et j'avais trouvé ça vraiment très original alors très sincèrement ça doit coûté rien du tout à fabriquer euh, peut-être 2 euros par personne en fonction de, de, de l'endroit où on se trouve, etc. Peut-être même moins dans certains pays. Mais je trouve que c'était une attention fantastique. Euh, donc j'avais acheté ça juste avant le confinement et en fait c'est parce que justement eh bien, on n'avait pas pu avoir l'événement physique. Donc voilà, à vous de réfléchir comment faire vivre une expérience SAV et SAV. A ah, A surtout n'oubliez pas l'expérience avant-vente, c'est ça qui va faire que vos clients, vous, vous eux aussi, vont devenir clients. Voilà en ce qui concerne cette quatrième vidéo, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas votre marque c'est vous. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire à la nouvelle Masterclass. Belle fin de journée